Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres moi Zéna. Et voici les prévisions du taureau pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc euh, le soleil est maintenant entré dans votre troisième maison dans le cancer et va y rester jusqu'au 22 juillet.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 En ce qui concerne les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera lundi en fait pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera, dans le cancer, votre troisième maison. Vous pourriez avoir des conversations très stimulantes et nourrissantes, émotionnellement. Durant cette période, les femmes en particulier pourraient vous inspirer beaucoup. Votre sensibilité émotionnelle peut conduire à une forte intuition et même à des capacités euh, psychologiques. Mais n'oubliez pas que l'attachement émotionnel peut obscurcir votre perception. Les sautes d'humeur peuvent être fréquentes aussi, surtout sous pression. Alors essayez de ne pas trop vous, vous mettre dans des situations stressantes.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 Nerveux et impulsif au niveau de vos réactions qui pourraient ne pas être proportionnelles avec les actions qu'il est causées. Et ce surtout mercredi. Alors il faudrait être patient et tourner la langue plusieurs fois avant de vous prononcer. Et patienter, les prochaines journées seront beaucoup mieux pour vous. Je parle de jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Et vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre cinquième maison. Les énergies de cette période vous apporteront l'amour, la tendresse, l'harmonie et l'amitié. Vous vous sentirez très bien dans votre peau et soudain l'ambiance change et vos sentiments intérieurs seront très harmonieux. Vous serez beaucoup plus réceptif et très agréable à converser avec ce qui vous rend tellement populaire que les autres veulent graviter autour de vous. Même vos rapports intimes seront plus romantiques et très agréables, en raison de, de vos émotions accrues et de votre sensibilité aimante. C'est le bon moment pour faire des bébés. Même votre potentiel créatif sera libéré maintenant. Demandez et recevez, cher taureau. La chance vous sourit. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre sixième maison. Vous serez beaucoup plus productive dans les tâches routinières durant cette période. Vous n'aurez pas vraiment envie de vous casser la tête avec des dilemmes qui exigent beaucoup de réflexion. Vous n'aurez même pas envie d'improviser ou d'innover. Vous voudrez seulement accomplir vos tâches d'une manière structurée et automatique. Vous n'aurez même pas la patience pour endurer euh, très longtemps ou bien prendre beaucoup de temps dans une même tâche. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux